Vous laissez la caf et vous montez les allocations, logements pour les ministres de 900 à 1200. C'est -ce que... une honte. Mais madame. Vous n'arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Alors, ce ne Madame, sont pas, sont pas conscients. Ce que vous êtes en train de dire est la démonstration que j'ai bien fait de ne pas Allez, aller vous. Aller... Mais, mais, mais, mais madame. On peut avec tous. On peut on peut mais avec madame. Tous les gens. Et moi qui vous as suivi plusieurs fois. Vous ne voulez pas parler. Mais madame, vous venez, vous venez de faire la démonstration. Je ne connais pas ces dames. Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Madame, elle a moins que vous. Mais vous ne voulez pas parler, vous invectivez. Mais madame. J'invective pas, Vous venez d'en faire la démonstration, je suis désolée. Vous ne devriez pas être d'accord avec ce Président, qui nous veuille. Je suis pas dit que je n'étais d'accord. Juste pour les riches qui ne regardent pas son peuple, crever la dalle et se faire Juste parce il est pas content. Madame, est moi, vous est vous est êtes exprimée librement. Ayez la courtoisie que je poursuive la discussion avec Madame, qui, elle, attend, cherche mais à réponse, discuter. Monsieur Macron, président de tout le monde. Mais oui, je suis président vous de tous les Français, Madame. Pour pour voter pour vous, Attention. Madame, vous cherchez à faire quoi Je cherche justement à ce que vous ayez un jour un déclic et que vous sauviez notre pays plutôt que l'emmener dans cette sa... destruction. C'est ce que vous faites et ça va être de pire en pire. Tout le Madame, monde se réveille et vous fermez les yeux. Vous savez, c'est bien une chose que je ne fais pas, c'est fermer les yeux. les yeux.